Salut à tous et à tous, la même compagnie, les César, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de Madventure, très content de vous retrouver après un superbe live, on a passé une bonne soirée en live sur Twitch et vous allez le voir, on a fait pas mal de petites choses, alors pas gros, alors si vous avez raté le live, ce que je veux dire c'est que c'est pas bien grave, de toute façon je vais vous montrer tout ce qu'on a fait, euh, et puis en même temps si vous avez regardé le live, bah, c'est toujours sympa parce qu'en vrai on a passé un bon moment ensemble, bref, cinquième épisode aujourd'hui. alors... Euh, on a des, plein de moutons, on a plein de poules aussi du coup Et euh, pas beaucoup de vaches Mais bon, ça c'est un petit euh, détail J'ai ajouté les petits tapis, vous savez, qui permettent de sortir et de rentrer dans les enclos de manière assez euh, rapide Et euh, simple et efficace, tout ça, tout ça Surtout ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé miner Et l'intérieur de la maison a changé Alors, ah oui, et aussi, oh là là, s'il vous plaît messieurs, dames Je laisse eh, accueillir chaleureusement ce petit chaton qu'on a adopté en live Je suis super content D'ailleurs si vous voulez la rediffusion du live euh, Si ça vous intéresse je mettrai un lien en description Voilà on a, on a streamé pendant 3 heures Et donc j'ai adopté ce petit oslo Enfin ce petit oslo non ce petit chaton Trop mignon et euh, c'était pas compliqué à adopter Donc je suis content Et euh, il copule super bien Enfin euh, ils copulent, non je veux dire ils sont, ils s'entendent super bien le chien et le chat <rire> C'est pas pareil le mot copuler, bref le verbe même dirais-je J'ai fait un petit composteur et l'intérieur de la maison, attention messieurs dames Oh yeah, qu'est-ce que c'est que ce truc Alors en fait tout simplement je me suis rendu compte en live que c'est vrai qu'avec la place qu'on a Les coffres ça va être une galère donc il va nous falloir quand même une belle salle des coffres Mais ici une salle des coffres c'est un peu complexe Du coup... On a décidé, et avec votre aide en commentaire, bien sûr, enfin dans le live, on a fait une petite... Euh, Mais... Méza... Non, comment ça s'appelle euh, Bref, l'escalier en... Colimaçon Ouais. Bref, qui mène en fait à l'escalier, vous savez... Euh... Eh bien euh, l'escalier qui était sous, sous terre là euh, D'ailleurs si on casse ici Hop voilà l'escalier Il euh, Faudra que je, je refasse un petit peu le, les niveaux Mais du coup euh, voilà un petit peu et donc la salle des coffres euh, Se fera ici et c'est ce qu'on va faire Aujourd'hui évidemment avec des coupures Donc déjà les amis je vais préparer les coffres et je vous retrouve juste après. Ok de retour les amis, je fais un petit somme, tac tac. J'ai enlevé le chat, euh, je l'ai mis euh, au niveau de l'enclos des moutons parce que ben c'est vrai que ça vous pète le crâne un petit peu les miaulements du chat et moi aussi ça a commencé à me taper sur le système. Euh, juste une petite parenthèse j'en avais parlé en live mais j'en avais pas parlé du coup en, en vidéo encore mais donc pour euh, le cratère on a plein d'idées euh, que vous avez suggérées en commentaire et en vrai en mélangeant toutes les idées c'est incroyable. En fait vraiment l'aventure va vraiment se baser autour et bien de ce cratère. J'aimerais faire Mettre plein d'arbres comme il était prévu Mettre « Oh, il y a un marchand !» J'aimerais mettre plein d'arbres Et en fait, ce, qu ce que vous m'avez proposé, c'est faire différents biomes Genre euh, 4 zones, tu vois Au milieu, un grand arbre géant avec une cabane à l'intérieur On pourra faire des passerelles euh, qui relient les 4 extrémités En hauteur comme euh, à la hauteur en bas On fera un coaster également Un coaster pour s'amuser à l'intérieur et il y aura des constructions de type habitation tout, au, tout autour évidemment euh, de, de la montagne Bref en fait il va y avoir énormément énormément de choses vraiment dans ce, dans ce cratère Et c'est absolument incroyable Alors j'ai un petit peu rangé les coffres C'est pas fini parce que c'est compliqué A euh, savoir aussi qu'on a récupéré du diamant euh, 11 diamants 13 pour être précis Parce que j'ai une pioche en diams hein. C'est vrai que je vous l'avais pas montré euh, Donc j'ai en bas je pense que ça va être que du stockage Donc tout ce qui va être bloc à savoir là bloc de spruce, bloc de chêne, enfin tout ce qui est en rapport avec le chêne, bon là c'est pas, pas bien trié mais tu m'as compris Bois de boulot, ici un autre type de bois, ici tout ce qui est en rapport avec la cobble et finalement les pierres un peu qu'on mine directement et la stone Et là c'est tout ce qui va être cobble modifié, euh, voilà, ici bloc de terre, ici je sais pas encore Probablement bloc de laine et puis après on a encore de, de, de l'espace pour les di différents blocs qu'on aura en masse et qu'on n'a pas pour le moment donc comme ça on est tranquille Ici tous les loots hostiles, ici tous les loots dociles euh, Lâchez pas encore, lâchez pas encore parce que vous voyez en fait finalement en termes de ressources c'est vrai que c'est pas trop ça Eh hey, vous savez ce qu'on va faire On va faire un Jugbox Et aussi j'ai découvert un nouveau craft qui fait partie des snapshots euh, Attendez bougez pas, hop là ça ça va être chiant euh, hop, je récupéré un petit peu de bois J'ai découvert un nouveau craft Que vous devez connaître, hein, j'imagine Alors, je vais pas tout claquer pour être sûr Et il s'agit... Euh, il n'est pas là Il n'est pas là Alors, ça, ça va être un petit peu chiant Est-ce qu'il faut peut-être des slabs Voilà, le chisel book shelf Qui est en fait une bibliothèque Mais sans livres Et en fait, tu mettras à l'intérieur des livres Donc c'est surtout pour la décoration euh, Ça ne marche pas pour les tables d'enchantes, je crois En tout cas, pas pour le moment et, euh, et c'est plutôt, euh, plutôt sympa Donc euh, quand on aura des livres on pourra les stocker dedans aussi Ça peut être une, euh, une idée Voilà. Vous avez vu j'ai pas assez pour faire des items frames Enfin vraiment c'est la dèche En off je vais vraiment farmer euh, les petites vaches Alors ce qu'on va faire aussi Parce qu'en vrai on n'est pas tant en sécurité que ça euh, On va devoir euh, On va devoir Faire des Mettre un peu d'éclairage euh, Un peu partout autour de la maison Donc j'ai refait des lanternes euh, J'aimerais faire ça joliment là Tac, 12 bon, On va pas aller loin avec ça Tout simplement je vais faire des, euh, des petits euh, poteaux Et mettre des lanternes dessus pour un petit peu euh, Pour un petit peu agrémenter Et éclairer euh, les alentours de la maison Parce que là ça va pas être possible Voilà 27 On commence à avancer c'est pas mal Allez on va se contenter de, on va se contenter de ça euh, Ouais les items frames c'est un peu la galère Parce que je clique dessus au lieu d'ouvrir les coffres Donc c'est un petit peu terrible je vais faire aussi un composteur automatique avec les hoopers, mais j'ai plus de fer non plus. <rire> c'est vraiment la dèche. C'est vraiment la dèche. Allez, on va mettre quelques petites... Bon, c'est peut-être mieux de faire ça la nuit, mais bon, au moins, on est tranquille. Hop, on met les petites lanternes par ici. Voilà, superbe. Surtout, change pas, t'es le meilleur. <rire> voilà, parce que j'avais vu quand même pas mal de monstres spawner aux alentours de la maison. Et je vais pas vous mentir que ça ne me plaît pas. Donc surtout ici, pour le moment... Alors, on verra ce qu'on fera ici. C'est vrai, il hein, y a plein de constructions qu'on va pouvoir faire Parce que c'est vrai que là on est quand même attardé finalement sur euh, notre maison Pareil il y en a un qui a proposé, enfin je l'avais dit dans la dernière vidéo Mais c'est vrai que ça, ça peut être un objectif Et bien comme dans Madventure saison 1, ici on fera un phare Ça peut être une très très bonne idée Alors c'est moi qui l'avais suggéré euh, dans le dernier épisode Mais c'est vrai que c'est un objectif qui peut, enfin euh, ça peut être un objectif C'est vraiment une très bonne idée donc, euh, donc voilà un petit peu pour ça voilà les petites lanternes autour de la maison c'est pas mal donc là le petit chat il est là il surveille euh, les moutons Les animaux de la ferme en folie Est-ce que je peux déjà faire reproduire les vaches Ce serait pas mal J'ai besoin de J'ai vraiment besoin de farmer là pour le coup Ok Superbe Tiens je te donne du blé toi C'est pour ta croissance Voilà bon les moutons il y en a assez hein Pour le moment c'est vraiment pas le C'est vraiment pas la priorité Hein alors ils sont déjà bien éclairés ici c'est bon. Là je vais pouvoir rajouter une lanterne aussi. Sur les bords quand même ça reste important. Euh, je, on va se faire aussi alors dans le cratère il y aura plein d'arbres mais c'est pas des arbres qu'on va couper. Donc je pense qu'on va se faire une ferme à arbres parce que là c'est un peu le bordel et c'est pas pratique. Donc on va se faire une ferme à arbres euh, arbre, euh, je sais pas où. Peut-être euh, bah, sur un endroit plat. Et je pense que ici ça peut être une idée je sais pas. Je sais pas il faut voir. Après il y a beaucoup de bois aux alentours De hein, toute façon mais euh, euh, Ouais si regardez si on, si on terraformait ici là Si on terraformait ici Et eh ben, on peut se faire une belle ferme à bois Une belle ferme de tout en fait On va se faire une ferme de tout Allez les amis on va faire ça Je euh, terraforme et je vous retrouve juste après Oh purée, alors ça c'est du chantier les amis, hein. ça c'est du chantier. Là j'ai tout terraformé, j'ai enlevé les lampadaires qui volent, ok. Et donc là en fait l'idée ça va être de faire une ferme de tout. Donc ouais, une ferme de blé, etc. Mais aussi une ferme d'arbres, une ferme de cactus, une ferme de. Euh, comment de euh, canne à sucre, etc. etc. De sorte à ce que vraiment on ne manque de rien. J'ai récupéré en plus plein de fleurs donc. Décorativement parlant euh, Au moins on va pouvoir faire des, des, petites, euh, des petites merveilles Le seul truc que je crains Dans tout ça c'est que euh, bah, il va faire sombre Parce que l'idée ça va être de farmer un maximum de bois Alors ce qu'on va faire Pour être malin Pour être malin euh, On va faire en fait une rangée de chaque Chose dont on a besoin On va faire une rangée de bois Avec toujours un petit espacement 1, 2, 3 Je sais pas quel serait l'espacement idéal 3 au milieu, je pense. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. Un espacement de 3 au milieu, ça peut être plutôt pas mal. De sorte à ce que les arbres ne se. Euh, s'interfèrent pas. Euh, là, il faudra faire des. Bah ben là, les arbres vont s'interférer. Donc, il faut vraiment que je fasse un, un espace supplémentaire pour le bois de boulot. Pareil avec un espacement. Et puis, entre, on va pouvoir faire des plantations. Tout simplement. Je pense que c'est une. Une très très bonne idée euh, de ma part. 1, 2, 3. On va pas aller plus loin. On va protéger et tout avec des barrières et tout, hein, je pense. Hein. Je pense ça. Euh, ok, on va faire ça comme ça. Euh, il faut que je refasse une ou parce que je n'ai pas de ou, ou, ou. Et puis, euh, et puis voilà. Par contre, ce qui me fait un peu euh, yesh, c'est vraiment que je n'ai plus de fer. On a fait un épisode, enfin, vraiment en minage, on a, on a streamé. Euh... Ah, Vas-y, je, je, je vais ranger ça là, je m'en fiche. Euh, on a vraiment miné et tout pendant euh, tout un live et tout ça. Au final, j'ai pas de fer. C'est un truc de fou. Bon, bref. Euh, on va faire ça directement Pareil l'idéal ce serait qu'on trouve du bambou euh, Assez vite euh, Donc faut vraiment qu'on trouve une jungle Prochain épisode on explore les gars Prochain épisode. Euh... Alors entre temps je vais miner Mais je veux dire prochain épisode on, on part euh, explorer euh, Pour trouver une jungle Pour avoir des sticks illimités Vous savez les bambous euh, Parce que là utiliser du bois c'est terrible euh... Alors attendez je prends tout de suite tout ce dont j'ai besoin Alors j'ai des graines Qu'est-ce que j'ai comme plantation possible Bah ouais euh, J'ai l'air con j'ai même pas de canne à sucre Alors je regarde dans tous mes coffres alors que C'est censé être rangé. Non mais c'est complètement débile ce qui se passe Ah peut-être ici Euh tata, tata, tata, Bon j'ai des berries mais ça on s'en fiche Ok je vérifie en bas encore rapidement Et puis après on sort mais Ah là je me suis fait arnaquer par moi-même Là peut-être, non Pas de plantation Ah ouais Ah là c'est le beau Ah hein. Là, c'est le... Allô, s'il te plaît, c'est le gel. Euh, Peut-être dans ce coffre. Ah bah voilà Oh punaise, on a de la chance. De la canne à sucre. Donc des graines, j'en ai déjà. Euh, D'ailleurs, alors comme ça, ça va me permettre de me rappeler, parce que j'ai fait une bêtise hier en live. Voilà, tout simplement. Hein. Hop, voilà, la petite graine, c'est parfait. Ok Comme ça, là, le champ de blé, c'est plus décoratif qu'autre chose. Hein. Euh, le composteur, bah du coup, je vais le prendre. De euh, toute façon, on fera un truc automatisé. Je vérifie aussi. Bah, oui, j'en ai déjà un là en plus, parfait. Je vérifie qu'est-ce que j'ai. Euh, ah, bah, j'avais un autre composteur, putain. <rire> ah, je sais plus où donner de la tête. Bon, là, j'ai rien à planter. Bon, ok, on va déjà se contenter de ça. De toute façon, Cactus, on n'a pas trouvé de désert pour le moment. Donc, là, prochain épisode, il faut qu'on trouve un désert. Et il faut qu'on trouve euh, surtout une jungle. Hein. Et puis, euh, puis, ce sera déjà pas mal. Hein. Ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire euh, Je ne sais plus. Ma foi. Alors comment on va faire 1, 2, 3. Là il y a deux de la de côté. Ok. Ok. Ah dommage, c'est pas symétrique. Oh ça a déjà plan. Eh ça commence bien. Ça commence bien. Euh, comment on va faire On n'a pas besoin d'eau, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir de l'eau. Bon bah vous savez quoi. On va pas se casser la tête. Ah ouais, mais du coup j'ai pas de source d'eau. Ah purée. Oh là là, il me faut une source d'eau infinie. Il me faut une source d'eau infinie sinon on va pas s'en sortir Donc les amis je cherche encore une source d'eau Et on se fait une source d'eau infinie, à tout de suite Ah oui et puis là d'ailleurs il faudra mettre un Ah ouais elle est prête à couler là Il faut que je mette un, un feu de camp et tout que vous... Alors je sais plus comment on fait Vous m'avez expliqué pour récupérer du miel euh, Remarque le miel d'ailleurs ça va servir à quoi je ne sais pas Mais bref là on a une ruche toute faite euh, Donc euh, clairement Là ah, ça coule en plus là hein. Je peux pas récupérer ah si, il faut mettre du feu pour les calmer, je sais pas quoi Il faut des cisailles et tout, bye <rire> J'ai pas de fer euh, allez <rire> Ok, donc là, je vais faire une source d'eau infinie Ça marche encore, hein rassure-moi Ouais, ça marche encore Par contre, on va la faire ailleurs Là, c'était juste le temps de récupérer les, les, les sources d'eau On va la faire là, tac Hop Bem. Là, je peux récupérer, donc On met à l'opposé Et on a notre magnifique source d'eau infinie Ok, parfait euh, Du coup, je vais pouvoir, et eh bien, tout simplement reboucher euh, Comme ça Labourer comme ça Oui c'est sympa C'est sympa de faire un truc comme ça je pense Ok bon on va pas automatiser les champs euh, Parce qu'on n'est pas des euh, On n'est pas des, des, des foufous productifs On va automatiser pas mal de choses je pense Durant l'aventure Mais euh, pas les champs, en tout cas pas dans un premier lieu hein. euh, Canne à sucre, canne à sucre, canne à sucre On va plutôt faire ça euh, Eh bien On va plutôt faire ça de ce côté là Puisque là il y aura les, les, les le bois de spruce je vais les, les graines Là pareil on reterraforme pour avoir plus de place Voilà nickel Salut petit cochon Merde Voilà L'avantage c'est qu'on a pas mal de terre Donc on peut se le permettre Ah bah oui J'en ai vraiment pas mal On va faire ça joli quand même Bon là l'herbe elle va repousser Ne hein, vous inquiétez pas Hop là voilà Nickel bien comme il faut Ok euh, Du coup du bois de spruce J'ai pas de bois de spruce d'ailleurs Alors attendez euh, Panique à bord Il faut que je coupe le bois de, de spruce Qui doit être euh, là Si je dis pas de bêtises euh, Ça c'est du chêne euh, Allô Oh non Oh non j'aime pas cette histoire euh, J'aime pas cette histoire. J'ai perdu le bois de spruce. Oh, J'étais débile. Ah oh, j'ai été débile. J'ai coupé le, le, le bois de spruce sans récupérer les. Non tu déconnes. Tu déconnes. Non c'est trop. Oh la flemme. Bon c'est pas grave, c'est à côté, mais il faudra que j'en récupère quoi. Ah oh, putain Ah oh, été débile Oh le con. Bon, de toute façon vous avez compris ce que je comptais faire. Bon, là, clairement, en off euh, ou en live, ça dépendra de quand sortira cette vidéo. Mais je chercherai du bois et on ira miner. Mais euh, en tout cas, on n'ira pas explorer en live. Les, euh, les, les autres biomes, ne vous inquiétez pas, on fera ça ensemble. Allez, canne à sucre. Là, c'est important. Hein. C'est important, canne à sucre. On va faire une rangée comme ça. Allez, on va mettre de l'eau tout ici. Alors, vous savez que c'est une légende dans hein, cette histoire de mettre du sable... Euh pour que ça pousse plus vite hein. C'est pas vrai hein. Le sable ça fait pas pousser plus vite hein. Et le premier en commentaire Qui me dit Si si Alors frérot Je joue à Minecraft depuis 2012 Donc euh... <rire> Voilà Alors ça peut-être changé, Mais je pense pas Très sincèrement Hop Voilà Hop hop hop euh, Vite des lumières Il faut de la lumière absolument Sinon ça va être le caca Et c'est bien que le soleil se couche Parce que ça va nous permettre de voir Si les lumières sont bien placées Bon là Là où je mets des lanternes Il y aura de toute façon du bois encore Mais Ah j'ai plus de Voilà on va poser les lanternes à même le sol. Hein. Voilà. Et ça pousse bien le bois, c'est parfait. C'est super bien joué de ma part. Faudra juste entretenir ça régulièrement quoi. Euh, ok. Ok ok. Bah on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc là, euh, faudra faire un truc automatique et tout. Euh, ça, ça ce sera facile et, et rapide à faire. Faut juste euh, qu'on puisse faire un hooper et pour ça il faut du, du fer. Euh, faire que, que nous n'avons pas. Faire que nous n'avons pas. Euh. Ta, ta, ta, ta. Bah j'ai pas de blé. Putain j'ai pas de blé pour faire reproduire mes, mes petites vaches hein, Parce que là il faut qu'on farme Voilà, Là il faut clairement qu'on farme les vaches Limite je vais AFK euh, tout à l'heure Pour euh... Voilà ça va aller de plus en plus vite c'est parfait C'est parfait Bon il y a des monstres qui spawnent un petit peu euh, Aux alentours Mais voyez qu'on est safe pour le moment Visiblement Donc ça c'est plutôt nice Vous savez ce qu'on va faire On va faire, On va faire euh... Attendez j'ai pas de la bonne mine. non Non j'ai pas de la bonne mille, si normalement j'ai de la bonne mille T'en bouge pas wow. En tout cas j'ai de quoi en faire Comme ça on va faire pousser un peu de, de végétation Et ce qu'on va faire aussi avec la cobble euh, que j'ai On va faire des barrières Pour sécuriser un petit peu mes, mes alentours Parce que mine de rien Autant profiter de la cobble qu'on a Hop hop voilà directement Et puis en plus ça nous permettra de faire de, de l'éclairage Parfait Hop on va faire ça tout de suite euh, on va pas dormir. Donc là, on fait pousser un petit peu. Allez. Ah ouais. Très, très, très mauvaise idée, en fait. On va plutôt mettre des fleurs manuellement. Hein. Directement, ce sera peut-être mieux. Hop, regardez. La petite tulipe ici. La petite tulipe là. Et une petite fleur bleue aussi. Voilà, wow, c'est mignon. C'est que... Cool. Plutôt la mettre là. Et une ici. Tout le bois qu'il y a là, là. Je le dégagerai. Hein, parce que là, vraiment, euh, à coup de briquet. Je le dégagerai. Euh, on fera... De la décoration, je veux dire les arbres on va les rendre jolis etc euh, Parce que c'est là les arbres qu'on va donc euh, dorénavant couper euh, Du coup, oh putain il y a des endermans qui se spawnent en masse hein, par contre hein. Donc là l'idée ça va être de faire une barrière De type euh... ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Je sais pas si ça va être une bonne idée euh, pour le coup bon, En général c'est quand même des bonnes idées de, de sécuriser sa base Mais si ça peut être une bonne idée dans tous les cas ça sera une bonne idée Tac Ok Bon on peut mettre des, des portions, hein, Bien sûr Hop voilà comme ça on économise Une petite barrière Les spiders Ouais ça commence à spawner là bas et vous voyez on va avoir une petite limite De, de sécurité finalement Ah l'araignée elle va Elle m'a vu je crois Pas sûr Ok, ça c'est pas mal oh, ah, si quoi. on va être bien, le zombie il arrive mais euh, hé, hé, hé, Tu pourras pas passer Enfin si en fait mais euh, là va falloir qu'on élargisse Alors là on va faire un truc comme ça Parfait Alors par contre, j'ai pas ton temps Ah oui alors regardez la nouveauté Regardez le mouvement de caméra Ah ça marche pas Ah voilà, là vous avez vu le mouvement de caméra Et en fait c'est la nouveauté de la snapshot Sur laquelle je suis, j'en avais parlé en live euh, c'est ça ce qui est bien aussi de faire la snapshot C'est que je vais pouvoir vous, vous, vous apprendre un peu les nouveautés qu'il y a Quand je suis au courant <rire> C'est que tout simplement maintenant on voit la direction des dégâts Donc si tu te prends une flèche dans une grotte Tu sauras de où vient la flèche euh, Grâce au Et eh ben grâce à l'indicateur finalement de mouvement Qui nous dit dans quel sens euh, On s'est pris la... les dégâts Donc c'est plutôt euh, plutôt sympa euh, Et là on va je pense pouvoir remonter Par ici Le petit cochon Excuse moi tu n'es pas le bienvenu ah oui, oui, il faudra qu'on trouve des carottes aussi. Ça peut être pas mal. Alors, c'est temporaire, hein, je veux dire, euh, tout va être amené à bouger hein, en fonction d'eux. Parce qu'on sait pas où c'est que le coaster sera. Mais on n'y est pas encore, en hein, toute façon, au coaster. Hein, je... je vous rassure. Du coup, je vais arrêter les barrières ici. C'est déjà euh, bien sécurisé comme ça. Je pense. C'est bien éclairé, Il a pas de monstres qui spawn. Euh, ils spawnent tous de l'autre côté. Là, ils peuvent pas monter, de toute façon. C'est simple. Là, bonjour squelette. Bonjour squelette également. Là, ils peuvent pas monter. Là, par contre, ils peuvent évidemment. Donc là, il faut qu'on prenne les devants. Euh, J'ai encore quelques barrières. Voilà. C'est juste en fait, histoire d'être safe quand je suis en train de farmer là parce qu'il va faire un peu sombre. Vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs là, j'aime pas trop ce qui se passe. Voilà. Et là, on va être pas mal. Oh, on va être vraiment tranquille. Tu vois, après, c'est pas obligé de refermer euh, tout loin derrière. Je pense même qu'on va arrêter ici directement. Ok. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal euh, J'ai hâte de faire des petites décos Je vais vraiment couper tous les arbres en off là Et euh, je vais refaire un truc assez sympa Vous voyez un petit peu comme là euh, Alors je vais tailler des arbres aussi parce que c'est pas terrible Mais cet arbre là en particulier C'est juste parfait avec les lanternes tu vois Donc l'objectif c'est d'avoir des arbres un peu dans ce genre Finalement ça peut être plutôt pas mal Bref les amis on va s'en arrêter là pour cet épisode Un petit peu plus court que les précédents je crois je suis pas sûr encore Mais bon au moins euh, c'est bien sympa Ah oui regardez le toit j'ai changé le toit de la maison Ah oui alors ça ça a fait débat durant le live ça a fait débat durant le live, qu'est-ce que vous en pensez les amis euh, Ah ouais, non mais si, ça rend super bien En fait, j'ai mis du bois de boulot euh, sur, euh, sur le toit, au milieu Ce qui fait un, un variant, un relief, ce qui rajoute plus de... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez les amis, en vrai, sincèrement Ça a fait débat, alors ça a fait l'unanimité Mais ceux qui étaient contre ce changement-là, ils étaient très virulents <rire> Voilà, je, je pense à, à beaucoup de personnes <rire> Et donc, euh, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire euh, N'oubliez pas le pouce bleu, très important également euh, De s'abonner, ça c'est super important Si vous n'êtes pas abonné vraiment, euh, activez la cloche etc. Et puis le petit commentaire qui fait plaisir Parce que j'adore vous lire vos objectifs Vos idées, c'est que du bonheur Oh là là là, là, il y a, du... y a... Eh, ça grouille de mobs en bas En fait ça va être une map CTM Ça va être une map CTM en bas, hein, avec tous les arbres et tout Ça va être la folie, mais c'est ça en fait C'est incroyable, bref, plein de bisous les amis à très vite, ciao tout le monde